Aujourd'hui, mon expertise, ce n'est pas de savoir parler de tous les sujets de la France, en revanche, c'est la démocratie. C'est la façon de faire. Le problème, c'est la 5e République. Un système constitutionnel vraiment très centralisé autour d'un président. Le tirage au sort, c'est la seule façon d'avoir une vraie représentation citoyenne. On le fait déjà, le tirage au sort. Notre justice est rendue par des jurés d'assises. On peut toutes et tous être tirés au sort pour rendre la justice. Pourquoi on ferait confiance à nos concitoyens et nos concitoyennes pour rendre la justice et pas pour faire les lois